recherche de fuite entre compteur et habitation. On va aller voir la fuite. C'est ça qui me... Euh, je suis curieux de voir quand il de voir un peu euh, pourquoi il y a une fuite. À ouais, non euh, mais je pense que c'est les, les deux arbres entre racines là. Oui ouais, mais, ouais, mais se mais sont croisés. Des racines peuvent faire ah ça arrive, ça arrive. Il a dû quoi. le plier à la base, il a dû le plier. Il a dû payer et puis euh, le perçage. Réseau de 40 en diamètre, en route Alors, on va les tracer tout ça. Les gaz, il sort bien ici, hein vérifier à différents endroits, la bouteille elle est fermée, il y a encore de et là on a cet arbre ici et cet arbre ici et on a le tuyau qui passe entre les deux et on a vérifié tout le long là bas il a tout à tracer on va pousser le gaz et hop. il n'y a plus qu'à faire un rapport et creuser et c'est réglé cette idée recherche de fuite